Bonjour à tous, nous sommes le 27 février 2021, on achève euh, février, euh, ce qui est un fait qui est à marqué euh, en février, c'est la dégringolade du prix de l'or, et euh, pourtant pas sur euh, le métal argent, et euh, ni bien entendu sur les autres euh, produits de base, euh, les autres métaux de base et même les produits de base, on a euh, de l'inflation qui se profile, on a eu le taux de 10 ans aussi qui euh, présage d'une forte inflation à venir, et on va regarder ça ce matin. Euh, euh, on va regarder aussi euh, l'or, on va regarder euh, les, les métaux, euh, les autres métaux, le cuivre, le zinc, le nickel, euh, comment euh, ça se profile et aussi les bourses parce que dans le fond, euh, cette semaine, euh, c'est la peur qui s'est emparée des marchés. On a fini, euh, le standard de port a fini dans le négatif aussi. Donc, euh, euh, ce sont des choses qu'on va regarder pour essayer de comprendre pourquoi... Euh, cette dégringolade, je pense qu'on a peur de ce qui s'en vient, dans le fond, l'immense quantité de monnaie qui s'en vient encore euh, sur les marchés, avec le plan de Joe Biden de 1900, euh, 1900 euh, milliards de dollars, euh, aussi euh, le 120 milliards qui euh, euh, qui est, est injecté tous les mois euh, au niveau euh, du gouvernement américain, de ben, la Fed, là, qui injecte pour soutenir les banques, les marques. Les, les, les banques, dans le fond, euh, on a peur de ce qui peut s'en venir. Et euh, la fête est piégée avec euh, les discours rassurants que Jérôme Powell a fait cette semaine. Ah bon, on est en contrôle de tout, mais dans le fond, ça fait deux ans que c'est le même discours et ça ne change pas. Euh, donc, euh, j'aimerais regarder euh, premièrement ben, euh, ce que vous avez derrière moi, ça se trouve être euh, euh, Nancy ben, Pelosi, euh, le plan euh, est accepté. Le plan a été euh, accepté par les, euh, euh, la Chambre, euh, donc euh, c'est, je pense que c'est simple, simplement une question technique. Euh, ça s'en va au Sénat et ils vont remporter parce que dans le fond ils sont majoritaires. Donc ici c'est notre chère Nancy Pelosi, ce plan d'un, ben. 2 000 milliards, dans le fond, là, euh, qui va être euh, euh, injecté euh, aux États-Unis. Et ce n'est pas terminé, faut bien comprendre. C'est un plan de sauvetage de, du début. On va avoir encore beaucoup, beaucoup d'argent à injecter dans le système. Et euh, euh, ce que la Fed va essayer de faire avec euh, le soutien de, du Trésor américain, c'est de contrôler les taux d'intérêt. Parce que... Powell a dit que les, la hausse des taux d'intérêt n'irait pas avant le plein emploi, euh, c'est-à-dire en 2022-2023, et pourtant les, les, les hausses des rendements à, 10 ans, 30, à 7 ans, 10 ans, 30 ans présage justement qu'on euh, une surchauffe, Là, on dira pas de l'économie, parce que l'économie réelle est morte, comme vous le savez, mais une surchauffe de l'argent dans le système, et euh, donc euh, on pourrait avoir, euh, on, on a déjà de l'inflation, et on va aller le voir euh, l'arénette donc ça c'est pour vous donner la première nouvelle que l'argent euh, s'en vient au niveau des États-Unis euh, le 1900 euh, milliards de dollars s'en vient c'est adopté c'est une question avant que euh, ça soit complètement euh, accepté euh, par le Sénat ça va l'être euh, ici au Canada on a Christian Freeland qui vient de de parler c'est sorti ce matin j'ai placé ça sur mon site bourse technique aussi pour vous aider peut-être à, à comprendre ce qui s'en vient aussi au Canada et euh, c'est la même chose, euh, ce que Christophe Freeland, c'est à peu près le même discours euh, qu'elle dit depuis des mois, depuis euh, que euh, le gouvernement Trudeau a commencé à injecter massivement de l'argent euh, au niveau de la PCU. Euh, P, C, R, euh, euh, peu importe les nouvelles aides, et elle l'avait dit dans son dernier discours qu'au printemps, elle va encore injecter de l'argent, parce que dans le fond, ça se trouve être elle qui se trouve être euh, la ministre des, des Finances maintenant, donc euh, je vais vous lire un peu ce qu'elle a dit, j'ai lu l'article rapidement, là. au Canada, le gouvernement Trudeau envisage un plan de relance oscillante entre 70 milliards et 100 milliards. C'est sûr qu'on n'a pas les moyens euh, des Américains, mais c'est pas grave. Il C'est beaucoup, beaucoup beaucoup d'argent. Et même, on est en déficit. Euh, euh, L'article est paru, je l'ai mis sur mon site, vous irez voir ça, 248 milliards, le déficit. Euh, on n'a pas le temps d'aller voir ça, mais euh, euh, Mme Pruden devrait annoncer les détails de ce plan dans le budget qu'elle présentera à la Chambre des communes en mars ou en avril. Comme elle avait dit, tout simplement, dans tout son discours, si vous vous souvenez de ce qu'elle avait dit, euh, le printemps, les fleurs, euh, euh, le, les champs reverdissent, parce que elle, elle vient de la, bon, la campagne, je pense, et Saskatchewan, je ne me souviens pas, en tout cas, peu importe, euh, une, fille, une fille de fermier. Il s'agira du premier budget du gouvernement Trudeau en deux ans et du premier contracté par Madame Freeland, parce que, comme on sait, elle est devenue la nouvelle ministre des Finances... Euh, euh, L'autre, le dernier a été, je me souviens pas de son nom, voyons, a été décollé euh, à cause d'un scandale, mais disons que Freelance a le la, la, la portefeuille plus lourd et ça plaît beaucoup, beaucoup à Trudeau. Et elle est mondialiste aussi, ça c'est un autre euh, fait qui est important, qui a accédé au ministre. Euh, ministère des Finances, en nous, dans la foulée de la démission de Morneau, à Bill Morneau, donc là, ici, son nom. Et euh, ce que je voulais vous... Ben là, elle parle de travailler ensemble, que tous les pays devraient travailler ensemble, mais plus que ça, là, c'est euh, ce bout-là qui est important. Nous sommes aussi d'accord euh, que maintenant, le danger le plus... le plus grand danger, c'est de ne pas en faire assez. Ce n'est pas d'en faire trop. On comprend le message c'est de ne pas en faire assez. C'est-à-dire que l'argent qui, qui a été injecté qui va être encore injecté va se poursuivre. Euh, la la PCRU a été ra, rallongée. On avait donné, euh, je me souviens pas, je pense que c'était 26 semaines. Là, ça, prolonge de 12 semaines. Euh, et ce qui s'en vient, euh, euh, ce n'est pas dans le ministre euh, qui avait d'ailleurs évoqué avec force cette formule dans la mise à jour économique et financière euh, de novembre dernier pour justifier un plan de relance costaud, même si le déficit frisait les 400 milliards de dollars euh, en 2020-2021. Donc, euh, ce qui s'en vient, ici au Canada, et on va être la terre d'essai, c'est le salaire de base universel et on en parle de plus en plus, et, et vu qu'on est pas beaucoup au Canada compte tenu de la grandeur du territoire. Ben, euh, je suis convaincu que ça s'en vient. On a parlé beaucoup beaucoup. Et euh, comme on le sait aussi, ça se trouve être la monnaie numérique, là, euh, un genre de crypto devise. Euh, euh, pas les crypto devises qui existent, une crypto devise contrôlée par le gouvernement. Et euh, ici c'est un autre article que j'ai mis. Euh, c'est un milliardaire euh, qui euh, de fonds spéculatifs. Ben, il se trouve abasourdi par la folie du marché. Ben moi aussi, et je pense que vous aussi, ils voient les problèmes à, à venir parce que les gouvernements... Euh, ben Canadiens vont suivre les Américains, les Européens aussi vont suivre les Américains, ça va être encore plus d'argent dans le système. Et lui, parle de l'inflation qui va grimper. Et c'est ce que je voudrais voir pour terminer. On a encore un petit bout de graphique à voir. donc, En gros, je l'ai mis sur mon site, ce qu'il parle, il parle de l'inflation qui pourrait justement devenir galopante un peu à la manière des années... Euh, 70, je sais pas si c'est dans cet article-là que j'ai vu ça, peut-être pas, mais euh, c'est ce que je pense. On pourrait avoir une inflation euh, euh, vraiment vraiment importante dans les prochains, euh, les prochains mois, les prochaines années. Et ici, pour euh, vous en convaincre, c'est tout simplement euh, quelques, euh, ben c'est un graphique du 24 février où on monte tous les ben, on monte dans le fond la la gasoline euh, le le le bois d'œuvre le bois d'œuvre euh, c'est effrayant comment le bois d'œuvre va monter euh, ben, pratiquement là, ben, je le sais je fais des rénovations souvent et euh, le, le, le le deux par quatre euh, a doublé tout simplement et c'est la la référence qu'on a souvent il a doublé tout simplement euh, un 2 par 4, je ne sais pas c'est quoi en, en Europe, là, la, la dimension en millimètres, en, en, millimètre, en centimètres, je ne sais pas trop, mais nos 2 par 4, c'est 2 pouces par 4 pouces, euh, fois 8 pieds, comme je vous avais dit, ça a doublé euh, tout à fait. Donc, euh, copper aussi, le cuivre, et l'indice CRB aussi, euh, ça en va à des nouveaux sommets. Et. Ça, retenez ça, euh, ben, là, on a, on a plus que ça, on a des, euh, je pense, le riz, farine, on a beaucoup, beaucoup de denrées alimentaires aussi qui se trouvent à, à, à subir une grande, grande inflation, et... Euh, le, même si euh, le gouvernement des États-Unis dit « bon, il met ça un peu en perspective », bon, c'est pas... La réalité, oui, euh, les, euh, les, les matières premières montent. C'est clair et net il n'y a pas d'autre nature. On, on le vit. Euh. Par contre, il y a certains produits qui ne montent pas du tout. Et euh, euh, aller à l'épicerie, il euh, y a des produits qui commencent vraiment, vraiment... On commence à sentir la forte inflation, mais il y a d'autres produits qui ne montent pas. Donc, euh, tout dépend des, des créneaux, euh, de, des produits de base pour... Euh, donc, euh, euh, ça c'est un petit conseil que je vous donne, Ben vous le savez peut-être, choisissez ce que vous mangez c'est là que vous allez peut-être faire des économies et ça on le voit sur le panier d'épicerie donc je vais retourner à un graphique d'inflation et pour vous parler de l'inflation versus le prix de l'or on sait qu'on a eu une superbe débarque une grosse débarque hier et toute la semaine c'était vraiment une débarque une débarque très très importante sur le prix de l'or mais on va terminer avec les graphiques donc on ira voir ça à en tout dernier, ici, ça se trouve être l'inflation, euh, bon, depuis 1955, dans ces coins-là, euh, on a eu euh, les 30 glorieuses qu'on a appelées après la Deuxième Guerre mondiale, ou le nouveau plan de Bretton Woods, euh, le dollar américain qui se trouve être vraiment, euh, euh, depuis, bah, dans le fond, le dollar américain est, euh, est devenu le... le, le, le le dollar, la devise mondiale euh, aux accords de Bretton Woods. Donc, euh, je vais grossir ça un peu, comme ça, excusez, comme ça, et euh, je vais retourner à ça, parce qu'ensuite, euh, on va aller voir les graphiques. Donc, euh, c'est ça, le, le, le dollar américain euh, est devenu roi euh, après les accords de Bretton Woods, après la Deuxième Guerre mondiale, où on fallait re, rebâtir, ben, à tout le moins, l'Europe. Euh, donc, l'Europe avait été... Pas mal bombardé. Euh, donc ici au, au, en Amérique du Nord, on n'a pas eu de séquelles de la deuxième guerre mondiale. Je parle séquelles physiques. Au contraire, la production euh, s'est emballée et euh, le, le, les, les Américains ont été les grands bénéficiaires euh, de la deuxième guerre mondiale. Et ensuite, euh, ce qu'on a vu euh, euh, au niveau de au niveau de, de de ce qui s'est passé après la construction en Europe, tout ça, c'est que les États-Unis ont non seulement profité euh, en, en envoyant beaucoup, beaucoup de, de, de logistique pour nourrir les bombardements en Europe, surtout euh, un peu partout, en, ben, en Asie, en Allemagne, en, euh, euh, le Japon aussi, parce que le Japon a prépare leur bourre, les Américains sont rentrés en guerre. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ensuite après la Deuxième Guerre mondiale, 45, 46, 47, jusqu'aux années 70, à peu près le 69-70, on a eu euh, c'est ces, ces, euh, cette époque glorieuse où euh, euh, les États-Unis ont absolument euh, ont fleuri euh, la classe moyenne est devenue euh, plus riches, euh, euh, donc euh, on a eu euh, une recrudescence euh, de la, la, la, la prospérité américaine euh, où tout le monde était euh, pas mal euh, en tout cas la classe moyenne était très très avantagée euh, euh, et euh, cette euh, époque euh, s'est terminée en 69-70 et il faut comprendre que dans les années 50, ici, à cause de la peur du communisme, on a eu aussi la guerre, de la fameuse guerre de Corée, euh, et ensuite, c'est la guerre du Vietnam, et ces dépenses militaires-là ont coûté beaucoup d'argent aux États-Unis, et c'est en 71 que Nixon a décidé temporairement de suspendre, comme vous savez, le dollar américain à, à l'or, donc on avait 35 dollars de l'once et on a séparé ça, et ce qui est arrivé ensuite de ça... Dû au fait que le gouvernement américain, euh, euh, comme euh, c'est Nixon qui l'avait dit, euh, je pense que c'est son ministre des Finances. Je me souviens pas, euh, le dollar américain, c'est notre devise et c'est votre problème. On a dit ça à, à toute la planète. Et ce, <rire> ce slogan est demeuré euh, pendant des années et s'est fait sentir dès que Nixon a détaché l'or le, le, réel, là, le tangible au papier monnaie, et on sait ce qui est arrivé, c'est l'inflation. Parce que euh, Nixon, euh, les gouvernements ensuite de ça, parce que Nixon a décollé de là, euh, ont pu imprimer à leur guise de la monnaie, sans se soucier euh, d'avoir d'être adossé à quelque chose de solide qui pouvait euh, les contrôler. Donc, c'est à partir de ce temps-là qu'on a eu euh, une explosion massive de monnaie, et euh, ce que ça a fait, tout simplement, ça a créé de l'inflation, à partir de 1971, tout simplement. Et on le voit très, très bien sur le graphique. Et euh, l'or a performé, parti de 35 à, euh, je pense, 102, euh, 103. On va aller voir les graphiques tout à l'heure. Euh, et ensuite, on a eu une correction. Donc, l'inflation s'est calmée un peu. Et, euh, et on est reparti en 75, 76, 77, jusqu'en 80. Et là, l'or a atteint 840 l'once, qui se trouve être l'équivalent à 2600 avec nos dollars aujourd'hui. Euh, si on calculerait, là, 840, c'est 2600. Donc, en ce moment, on n'a même pas atteint euh, euh, le pic de, de, de la pointe de l'or, là, euh, de des années 80 et ensuite on a eu une dégringolade de l'inflation tout ça à cause comme vous le savez de Paul Volcker qui se trouve avoir monté les taux d'intérêt vraiment euh, pour essayer de contrôler l'inflation même si euh, le marché boursier euh, souffrait même si l'économie était vraiment euh, souffrante dû au fait que l'inflation existait, Paul Volcker a pris de cette décision et euh, a réussi à contrôler l'inflation, mais c'est au prix de plusieurs, de beaucoup, beaucoup de destruction euh, de petits, de, de classes moyennes encore. Euh, dans la réalité, je me souviens de ces temps-là, j'avais commencé à travailler, j'avais fini mes, mes mes études et j'ai commencé à travailler en métallurgie pour Rio Tinto et je me souviens encore que euh, ce qui se passait autour de moi c'était pas Jojo parce qu'il euh, y avait beaucoup de personnes qui souffraient de, de, de cette hausse des taux d'intérêt qui perdaient leur argent euh, leur, leur maison excusez tout ça et qui avaient vraiment des douleurs euh, dans la populace et euh, tout ça pour contrôler l'inflation et ce qui est arrivé on a eu un contrôle d'inflation pendant des années et là on est tombé dans un nouveau scénario c'est sûr que ce qui vient d'arriver on va aller voir euh, ce qui vient d'arriver euh, au niveau. Euh, on va aller voir ça ensuite. Bon, on va retourner euh, euh, comme ça. Euh, ce qui vient d'arriver au, au niveau des. Euh, de, excusez, il faut que j'aille chercher ça. Économie euh, des taux. Des taux euh, sur les bons du trésor. C'est quelque chose de très, très rapide et c'est ce qui fait peur. Euh, et à cause de ça, c'est bien, bien entendu, le dollar américain est en rebond aussi. Et donc, euh, ce qui est arrivé, c'est ça, c'est cette hausse rapide, rapide, là, euh, qui euh, a, a fait trembler les marchés sur le 10 ans, euh, sur le 7 ans aussi, et sur le 30 ans. Donc, euh, et là, on a eu une... Euh, probablement qu'on va avoir une petite correction. Je ne sais pas si ça va continuer à monter, mais sur le long, long terme, euh, je pense que c'est vraiment... Un, un genre de, de, de, de panique là euh, euh, que l'inflation s'en vient dû au fait que l'impression monétaire va être euh, extrême dans les prochains mois comme je vous ai parlé au niveau des États-Unis le 1900 milliards ben, 2000 milliards a été accepté au niveau du Canada ben, on va suivre aussi donc beaucoup beaucoup d'argent encore à venir euh, dans le marché et c'est ça qui fait en sorte qu'on a ben, les taux de 10 ans sont montés parce que là on se dit qu'il va y avoir abondance de monnaie donc euh, probablement ça va euh, continuer à enflammé l'inflation et c'est ce qu'on voit sur ce que je vous ai présenté comme graphique et autre là on va ok au niveau de l'inflation on a peur euh, l'or euh, a souffert beaucoup beaucoup euh, euh, de ça et, mais ici, je veux regarder sur le long terme regardez dans le fond euh, oui l'or euh, dans des périodes comme ça euh, on peut euh, a subi une grande grande correction vraiment on est parti de 2000 dollars qu'on on avait dépassé notre sommet, on est descendu ici. Euh, mais sur le long terme, euh, je continue à prétendre que l'or a dû au fait que fondamentalement, l'or est, est un, un garant contre l'inflation, comme je vous ai montré dans le graphique ici. Donc, euh, l'inflation on n'est pas encore, on est à peu près rendu ici, c'est pas jour à jour, là, à peu près ici. Donc, euh, si on aura une inflation galopante, comme plusieurs le disent, ben l'or va suivre, parce que l'or euh, se trouve à être euh, euh, vraiment... Mais, mais au niveau des taux d'intérêt, c'est ça, la Fed est piégée, parce que la Fed ne peut pas monter les taux d'intérêt, tout va s'écrouler. Euh, tout repose justement sur des taux d'intérêt bas, euh, voire même négatifs. Donc, euh, les dettes sont tellement énormes, euh, on parle pas simplement des dettes des gouvernements, mais les dettes des individus, les dettes des les étudiants, les dettes, d'un peu... on ne peut pas monter les taux d'intérêt, donc on est piégé un peu, donc on va continuer à imprimer de l'argent en espérant que tout va se replacer, c'est ça qui est le scénario, euh, et les masses monétaires vont continuer à, à monter allègrement, c'est sûr, euh, regardez, il n'y a pas rien qui va changer, masse monétaire M1, M2, euh, rien va changer, euh, ça va se poursuivre, et pour terminer, c'est ça, on va aller voir... Euh, comme je vous ai montré l'or, l'or c'est sûr que comme on a eu une superbe correction cette semaine et peut-être justement que le marché s'est épuré et peut-être qu'on pourra avoir le rebond tant attendu. On va voir, ce n'est pas moi qui dirige, le marché a toujours raison donc ça c'est notre situation actuelle. Au niveau de l'argent par contre le scénario est pas tout à fait le même parce qu'on a eu une petite correction vraiment minime si on tient compte de, euh, de, de la correction de l'or qu'on a eu et pour moi, l'argent le, le, le, est encore haussier. Les minières d'or et d'argent, euh, c'est quelque chose qu'il faut être dedans. Je vous avais donné deux petites minières, ça va très bien, Suma Silver, euh, Rena Silver, deux minières que j'ai achetées dernièrement, et que je vais peut-être, peut-être pas eux, mais je vais peut-être réembarquer encore dans l'argent, encore plus, et euh, je garde mes minières d'or, Mais euh, donc euh, c'est ça, je répartis un petit peu plus au niveau de l'argent, mais euh, deux graphiques pour vous montrer euh, qu'on est vraiment en recrudescence de l'inflation. Ça, ça se trouve être l'indice CRB euh, des produits de base. Et là, on s'en va... Euh, oui, euh, attendez, c'est... Oui, c'est ça, c'est celui-là, mais euh, je pense qu'on a... Ah, OK, je voulais vous le présenter d'une autre manière. Je ne sais pas si j'ai gardé mon graphique. Peut-être pas, excusez. Non, euh, j'ai fermé ma fenêtre, donc on n'aura pas le temps. Mais de toute façon, c'est à peu près la même chose. J'avais... Un indice euh, CRB, celui-là, c'est euh, pas tout à fait ce que je voulais vous montrer, mais c'est à peu près la même, même chose. Donc, euh, on se trouve à, à être en recrue d'essence depuis le fameux cru de, euh, de mars, avril, mai, là, euh, sur les matières premières. Et là, on continue notre montée. Et sur tout ce que je voulais vous montrer, euh, c'est une des raisons pour laquelle euh, j'achète euh, euh, à Vancouver, euh, vous allez comprendre pourquoi euh, ça ça se trouve être euh, le, le, le TSX Venture euh, le le, le l'indice de la Bourse de Vancouver. Là, c'est sûr qu'on a eu une bonne correction. Là. Mais sur le long terme, l'indice s'en va à la hausse. Et regardez ici, on a cassé les anciens sommets. Et il faut comprendre que l'indice de la Bourse de Vancouver, euh, pendant des années, euh, a été moribond. Et là, on commence à avoir un changement de direction depuis ben, le fameux cru qu'on avait eu en avril. Mais Donc, c'est une des raisons euh, que j'achète des actions sur la Bourse de Vancouver. C'est de, des petites capitalisations, mais on a eu un, un changement euh, de tendance à long terme, euh, dû au fait que justement la bourse de Vancouver a beaucoup, beaucoup euh, de matières premières, de Toronto aussi, mais de Vancouver surtout. Et l'autre raison, ça se trouve être en dollars canadiens. Et on va terminer avec ça. Donc, très important, c'est la raison pour laquelle je me positionne sur la bourse de Vancouver. Vous faites ce que vous voulez, mais euh, moi je me dis que la hausse n'est pas terminée et euh, on peut avoir des corrections, mais on a beaucoup, beaucoup de volume, beaucoup d'entrées, des petites capitalisations sur la bourse de Vancouver. Ça peut être très, très prometteur. Et euh, je voulais terminer justement avec les devises pour euh, vous montrer. Euh, oui, on a eu une petite recrudescence du euh, euh, du, euh, du dollar américain et ça peut se poursuivre. Il n'y a pas rien de surprenant. là On pourrait avoir une montée là, euh, euh, qui moi m'épaterait pas outre mesure parce que sur le long, long terme, euh, le dollar américain euh, euh, va s'en aller à la baisse et surtout à cause du fait qu'on continue à imprimer euh, euh, vraiment euh, de manière euh, euh, folle, euh, de l'argent encore dans le système. Et pour vous parler, bien, on pourrait regarder presque toutes les devises, mais là, ça se trouve être le dollar canadien. Et c'est une des raisons pourquoi que je vous dis que j'achète des actions au dollar canadien, parce que le dollar canadien a changé de direction. Et cette semaine, on a atteint 80 sous. Euh, équivalent du dollar américain. Là. Donc, euh, oui, le dollar canadien est en train de monter, de, de, de prendre de la force. Et euh, regardez ce qui est arrivé en 2008, 2009, 2010. On a eu une montée vraiment importante. On a eu la parité entre le dollar canadien et le dollar américain. Et c'est ce qui pourrait arriver. Donc, euh, c'est à peu près ce que je voulais voir avec vous, euh, de pas se décourager, même si on voit l'or euh, vraiment euh, euh, corrigé d'une manière excessive, mais surtout euh, se focusser sur les métaux précieux euh, je disais la platine euh, les autres métaux le cuivre le zinc euh, ben l'or aussi parce que l'or est un autre aspect l'or euh, est un désaveu de de la Fed si l'or monte euh, c'est un désaveu de leur système euh, manipulé euh, et aussi de, de, de les, le papier or et argent aussi le papier euh, SLV et GLD euh, non ne sont pas euh, la, la, la quantité d'or euh, pour appuyer ces ETF là n'est pas suffisante donc euh, et euh, la deuxième plus pour pour l'argent ces temps-ci, c'est qu'on a eu une très, très forte montée de l'or. faut pas penser que l'or euh, euh, a fini sa montée, mais ce que l'or a connu comme montée depuis, euh, regardez, à long, long terme, même si on a une hyper grosse correction, si on regarde sur le long, long terme à partir de 2019, l'or a vraiment surperformé euh, beaucoup d'actifs. On est, on a cassé ce fameux 1300 dollars, 1 365 là, et on a surperformé. Donc, il est tout à fait normal qu'on ait une grande correction. Euh, Est-ce qu'on s'attendait que ce soit si long? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui décide, mais euh, au niveau de l'or et de l'argent, euh, on se trouve être en, en bonne posture pour l'avenir. Et comme je vous dis, les petites capitalisations euh, qui font partie de la Bourse de Vancouver sont à privilégier. Mais vous faites ce que vous voulez. Mais euh, de toute façon, euh, on va suivre ça dans les prochains jours parce que c'est vraiment intéressant ce qui se produit au niveau des, des minières. On, Plusieurs de minières sont rendues vraiment à leur creux et sont prêtes, sont survendues et sont prêtes à revirer très bientôt. C'était déjà commencé avec l'argent, les minières d'argent. Je vous avais parlé de simplement, Silver, Rena Silver, il y en a beaucoup d'autres. Viper, Silver, j'ai vu ça, qui serait intéressant à acheter. Mais au niveau des minières d'or, c'est pas encore fait. Donc, on se revoit bientôt et on se tient au courant au niveau de l'inflation à venir. Merci.